Ça tourne Guy, ça tourne. Ah ça tourne Ça, ça tourne. Salut. Salut les amis. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver avec mon ami Guy. Voilà, je viens de donner il y a quelques minutes euh, ma conférence. Euh, ma conférence ah, dans l'amphithéâtre. Il, il, il a déchiré. Parce Qu que j'ai déchiré. Ah, il a déchiré le sac Ah, le. <rire> j'ai déchiré le sac. Il a déchiré le sac. Et alors, bien entendu, comme j'ai pour habitude, j'ai fait le sketch du sac poubelle, le sac à problème, le sac à dépression nerveuse et à burn-out. Et alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a pu parler avec, euh, avec plusieurs jeunes jeunes hommes et jeunes femmes ici qui aujourd'hui m'ont affirmé qu'ils ne sortiront plus les poubelles avec la même, ah, <rire> la oui, même ça, idée. Ça c'est sûr. Et donc euh, métaphoriquement, ils vont savoir qu'à chaque fois qu'ils sortent les poubelles, c'est aussi un peu leurs problèmes qu'ils mettent à l'extérieur de la maison et qu'ils s'en vont, qu'ils ne peuvent plus récupérer. Alors quand on parle de sac de poubelle, il faut quand même savoir que Michel a changé de sac. Il a pris maintenant un sac industriel et à chaque fois qu'il fait son, son histoire du sac, je m'ai dit, pourvu qu'il arrive à s'en sortir parce qu'on a l'impression que c'est quand même très difficile à déchirer. C'est fait exprès. Je me suis pris un sac industriel parce qu'il est plus dur et il faut qu'on le voit que ce soit plus dur. C'est voilà, C'est vrai. Quand je dis que c'est dur, c'est vraiment dur est ça, dans le sentier. Voilà, donc tu passes un bon moment Ah ouais, génial, on s'est on on bien éclaté. Et puis ici, on a été très bien reçus. Oui. C'est super sympa, c'est dynamique, il y, a, il y a une très bonne ambiance. Et dans l'amphithéâtre, il y a eu plein de questions. Évidemment, plein de questions qui ont été posées à Michel. Savoir pourquoi et comment, et l'optimisme, comment c'est possible, moi moi je pourrais faire. Et Michel a expliqué. Hein. Bon, c'était. Hein, expliqué. Hein. Les amis, n'oubliez jamais, quand vous avez des sacs à sortir, sortez-les, n'y pensez plus. Et surtout, Essayez de tirer la meilleure leçon possible de ce que vous vivez, qui peut être douloureux en ce moment. Mais il y a toujours moyen, c'est toujours possible, de faire d'une mauvaise aventure, d'une épreuve, d'une adversité. Quelque chose de constructif et de positif pour vous, qui fera de vous quelqu'un de plus fort et meilleur. Guy, ça va être à toi. Oui, ça va être à moi. À tout ça va de être suite. à toi. Guy va pouvoir faire une synthèse de tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Ça ne va pas être triste. Hein. Les amis, je vous dis, simplifiez-vous <rire> la vie et soyez heureux. Ciao. Bye.